Les communs, c'est une ressource, c'est une politique, c'est un programme, un service, un espace, un équipement qu'on décide de gérer ensemble. f f f